Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors, cette Coupe du Monde n'est-elle pas jolie N'est-elle pas magnifique N'est-elle pas absolument tout ce dont nous avons rêvé en matière de football Mesdames et messieurs, répondez-moi. Ah ouais, vous ne pouvez pas, c'est une vidéo. Ouais, mais mettez les commentaires. Cette Coupe du Monde, moi, je tiens à vous dire, hein, elle s'assoit à côté de celle de 2014. Tu vois, la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, on avait des matchs. On aurait dit des matchs de quartier. Plus de défense. Tout le monde attaquait, tout le monde défonçait. C'était absolument magnifique. Tu te rends compte du nombre de buts qu'on a pu voir À chaque match, les deux équipes marquent. C'est incroyable. C'est magnifique. Alors, mesdames et messieurs, je tiens à revenir dans un premier temps sur l'élimination du Cameroun. Déjà, je tiens à dire que les Camerounais nous sont éliminés, mais sont sortis par la grande porte. Et comme vous avez pu le constater, en sortant par ces grandes portes, tout le monde les a applaudis. Et oui, parce que le Cameroun, mesdames et messieurs, est la première équipe africaine à fracasser le Brésil. À fracasser la Célessa. Tu vois ce que je veux dire Et il y en a plein, je sais, qui vont dire « C'est l'équipe B !» Qui leur a demandé de mettre l'équipe B en Coupe du Monde Et en plus, quand tu me parles d'équipe B, c'est leur équipe B où tous les joueurs jouent dans des grandes équipes telles que Real Madrid, Liverpool... Arsenal. hein? Vous nous prenez pour des bambins Le Brésil n'a pas d'équipe B. L'équipe A, c'est l'équipe A. Et l'autre équipe, c'est l'équipe A'. Tu vois ce que je suis en train de t'expliquer A au carré. Il y a A et il y a A au carré. Tu comprends Tu vas pas me dire que Richard Lisson et Gabriel Jésus... Il y a une différence absolument incroyable. Bon, on ne va pas se mentir, Gabriel Jésus vient de se blesser. En tout cas, grosse force à lui, bon rétablissement. Malheureusement, il va déclarer forfait pour cette Coupe du Monde. Mais on revient sur le Cameroun. Tu pensais que là, là les Camerounais, ils allaient arriver en face du Brésil et ils allaient dire Bon, allez-y, faites votre Yoga Bonito Non Ils leur ont dit Écoutez, votre Yoga Bonito, là, donnez-nous. On va faire Yoga Douala. Et c'est ce qui s'est passé. Le Vincent Aboubacar, il a dit que lui, il n'a rien à envier au Brésil. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant le match Il a marqué un but de la tête et il a accepté son carton rouge. Il est parti voir l'arbitre. Vas-y, mets-moi mon carton rouge. Moi, j'ai fini. On a frappé le Brésil. Mets-moi mon carton rouge. Fais tout ce que tu veux. Nous, là, là, ce qui vient de se passer, c'est que tu es témoin que le but que je viens de mettre, c'est contre le Brésil. Mets ton carton rouge. Qu'est-ce que tu veux J'en ai faire. Bon, maintenant, on va parler aujourd'hui de ce match de huitième de finale absolument génial qu'on a pu voir. Ou bien vous voulez que je vous parle de Messi Vous voulez que je vous parle de Messi Ouais, je vous entends Ouais Ah ouais, ouais, Messi, il a fait un beau match hier, c'est vrai. C'est vrai qu'il nous a fait un match absolument exceptionnel. Il a trouvé la clé. On ne va pas se mentir. Le petit a commencé à creuser partout. Personne ne l'a vu arriver. Tu vois, lui, dès qu'il reste au milieu, il arrive à se faire oublier. Juste devant les cages, derrière les cages, c'est du grand n'importe quoi. Lionel Messi, il est en train de nous prouver avec une certitude absolument incroyable qu'il n'est plus comparable, malheureusement, avec CR7. On peut les comparer sur la carrière, mais actuellement, sur le terrain, c'est deux joueurs qui n'ont rien à voir. Mesdames et messieurs, on a Messi qui est toujours au top du top, qui délivre des passes décisives, qui marque. Et on a à côté de ça un Cristiano Ronaldo qui ne marque pas et qui ensuite va dire « si j'ai touché le ballon avec mes cheveux ». Donc, vous voyez bien que nous sommes sur deux personnalités absolument différentes. Cristiano Ronaldo a carrément demandé à la délégation portugaise d'aller faire une enquête pour prouver que le but, c'est lui qui l'a mis. Tu te rends compte Pour son coéquipier Laisse ton coéquipier, le plus jeune, il a marqué. Laisse-lui son but, ça lui fait un doublé. Toi, tu viens Ouais, non, j'ai mis un but avec mes cheveux, avec ma coiffure. D'ailleurs, mon coiffeur, il faut le créditer sur le but. Vous vous rendez compte Cette dinguerie monumentale. Bon, bref, on n'est pas là pour débattre. Je sais que ça va un petit peu vous énerver et vous allez commencer à cliquer, cliquer, cliquer. Dans tous les cas, vous me connaissez. Aujourd'hui, je vous dis que Messi, il est incroyable et il est plus fort que CR7. Mais demain, si Cristiano Ronaldo, il nous aligne un match d'une qualité absolument incroyable qui nous fait repenser... Aux folies du Real de Madrid, vous savez très bien comment je vais réagir, vous le savez. Mais ça fait combien de temps qu'on attend un match comme ça Combien d'années Mais oui, ça se parle en années maintenant Depuis qu'il a la juve, euh, les performances extraordinaires de Cristiano Ronaldo, euh, aïe aïe aïe, hein aïe aïe aïe hein Carrément, j'ai lu une info, apparemment, 70% de personnes, hein sur je ne sais pas combien, hein. bon après je ne sais pas c'est sur combien, ça se trouve c'est sur 10 personnes, ça se trouve c'est sur 1 million. Mais 70 personnes, 70% de personnes ont voté pour que Cristiano Ronaldo, il arrête d'être titulaire. Tu te rends compte Apparemment les Portugais, ils veulent plus que Cristiano Ronaldo soit titulaire. Hein ils veulent du Léon. ah oh là là, ce Léao. Oh, il sourit. Ouais, ouais, ouais. Bon en tout cas, le Portugal aussi a euh, surveillé. Euh, grosse équipe. Euh, euh, très très très solide euh, en défense au milieu c'est magnifique en tout cas on va voir la suite de cette compétition mais aujourd'hui on a eu le droit à un match de malade entre la France et la Pologne vous avez vu, le pro... la première mi-temps c'était un petit peu timide on va pas se mentir parce que voilà ils étaient un petit peu en mode ouais fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis ensuite la deuxième mi-temps on a compris que l'équipe de France était pas là pour rigoler Olivier Giroud il a dépassé carrément Thierry Henry en termes de but avec l'équipe de France, vous vous rendez compte, tout le monde l'a critiqué. Même son coéquipier, Karim Benzema, il l'a critiqué. Ouais, lui, il a dit, il veut quoi, lui, euh, sans cartique Moi, je suis une formule 1. Regarde le nombre de buts qu'il a mis. Regarde Et vous allez me dire, ouais, mais il a pas mis beaucoup de buts en coupe du monde. Eh oh, oh Vous voyez pas là, lui, lui, vous voyez pas l'apport, l'apport qu'il a, vous voyez pas eh, vous ne vous rendez pas compte que grâce à ce, à ce bambin, à, euh, grâce à ce, à ce Gigi, Hein Grâce à ce Rourou, Gigi Rourou, hein T'as pas vu comment Mbappé Oh là là Mais quel joueur Mais vous avez vu ce qu'il est parti faire en Asie Vous voyez pas ce qu'il est en train de faire au Moyen-Orient Vous êtes, vous vous rendez pas compte Oh là là Il est en train de montrer au monde entier que le football, hein Ça n'a pas été créé en Angleterre, c'est des menteurs Ça vient des quartiers de France ben oui Ils veulent quoi, eux, là Les Anglais Oui, on a créé le foot, et voilà, on a le patrimoine, blablabla. Bla, bla. Mais en termes de Coupe du Monde, ils ont aucune. Ils nous parlent de Farmer League. Ils nous disent qu'ils ont la meilleure ligue du monde, blablabla. Bla, bla. Mais regardez-moi le joueur qu'on a Vous avez un joueur comme ça, vous C'est qui Vous allez me parler de Rashford <rire> C'est lui qui nourrit euh, les gens C'est très bien ce qu'il fait. Mais il nourrit pas assez les cages. Il nourrit les enfants dans la, dans la rue mais il ne nourrit pas assez les cages. Tu vois, il ne donne pas assez à manger à la cage qui est ouverte avec la grande bouche comme ça. Il n'arrive pas à nourrir la cage comme Mbappé il est en train de le faire. 5 buts, 5 buts dans cette coupe du monde. 5 buts, combien de matchs il nous reste Va-t-il dépasser le record C'est combien le record 8, 9 Mais il va faire ça hein? Il va le faire Vous pensez que c'est un bobin vous pensez qu'il a appris à jouer où Hein Il a commencé à jouer dans le, dans la rue, tu vois dans la banlieue, dans le 93. Ensuite, il est parti à Monaco jouer là-bas où on ne paye pas d'impôts. Vous vous rendez compte Hein Tu te rends compte Somme de formation, tout, tout, tout, carré, taxi, diplôme, tout. Et puis toi, tu viens avec ton maillot de la Pologne et tu viens faire le bambin. Même l'arbitre, il a mis son maillot polonais ce soir. Vous avez, vous avez pas vu On les a fracassés. Oh là là. On les a fracassés. En tout cas, ce n'est pas fini. Il euh, y a le Sénégal qui joue ce soir. Euh, on va officiellement savoir si nice et boy, à qui ça appartient. Si ça appartient aux Anglais ou bien ça appartient aux Sénégalais. Parce que quand tu parles au Sénégalais, ouais ça va, nice boy. On va voir. Parce que quand tu vas en Angleterre aussi, eux, ils disent, oh, nice nice my boy, tu vois, tout le monde utilise ce mot, on ne sait pas à qui ça appartient, donc ce soir il va y avoir la bataille, donc euh, là euh, ils vont tout de suite euh, mettre ça euh, sur les tables, et là on va pouvoir dire tout de suite si le Sénégal a le droit intersidéral sur le mot, sur la, les, les deux mots là, nice boy, tu comprends Voilà, donc en tout cas vous savez très bien que de par mes origines et mon appartenance, ben bah oui, je soutiens à 100% le Sénégal. Tu penses vraiment que je vais suivre ces arnaqueurs voleurs d'anglais hein Ces voleurs, arnaqueurs, cambrioleurs On les a... Non, mais j'ai jamais vu. Oh là, là. J'espère que le Sénégal vous met un bon petit 4-0. Là mais là ce qui me fait peur c'est qu'ils sont dans un pays où les anglais peuvent pas trop boire d'alcool. Ça veut dire que là ils vont bien jouer, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, on sait pas s'ils sont partis en soirée euh, dans des hôtels et tout, peut-être que euh, on va avoir une équipe anglaise absolument bourrée ce soir.